Et je me souviendrai de toi, je me souviendrai de toi, je n'ai aucun regret, je, je n'ai aucun regret, je crois. Une valise dans un corridor attend. Une valise dans un corridor attend. Comme toi j'arrive, j'arrive puis je repars. J'arrive puis je repars. Un enfant vient sous la pluie, il court, court et rit. Tu sais, je me souviendrai de toi. Je me souviendrai de toi. Je n'ai aucun regret. Je, je n'ai aucun regret. Je crois. Dernier jour d'été, dans la lumière de septembre, il pleut à Paris. Un enfant vient, il court et rit déjà. Il dit, je veux, je veux, je crois. Tu sais, je me souviendrai de toi. Je me souviendrai de toi. Je n'ai aucun regret. Je crois. n'ai aucun regret. Je crois. Mes amis liront ma lettre. Mes amis lisent mes lettres. Je crois. Une valise dans un corridor attend. Une valise dans un corridor attend. Une valise dans un corridor attend. Je n'ai aucun regret. Je n'ai aucun regret, je crois.